Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir le retrait du vernis semi-permanent. Comme vous le savez, les vernis... Euh, donc je vais vous en montrer un. Hein. Les vernis Freedom euh, donc euh, ont la capacité d'être utilisés comme des vernis, mais également comme des vernis semi-permanents. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment retirer ce vernis si vous avez souhaité l'utiliser en tant que vernis semi-permanent et donc euh, voilà si vous avez souhaité le laisser un petit peu plus longtemps. Alors ce qu'il faudra faire, donc vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez de l'acétone, mais moi personnellement, je suis pas fan de l'acétone tout simplement puisque ça va énormément assécher la peau. Deuxième technique, vous utilisez la petite lime qu'il y a dans le kit. Alors ma lime, elle a déjà un petit peu servi, elle est un petit peu sale, mais voilà, vous aurez euh, la lime dans le kit, et donc vous pourrez l'utiliser pour enlever donc, le vernis semi permanent Par contre, il faudra vraiment être très prudente pour limer, et surtout ne pas abîmer la plaque de l'ongle. Une fois que la plaque est dépolie, vous ne pourrez plus utiliser le vernis en tant que vernis simple qui s'enlève à l'eau, tout simplement puisqu'on va utiliser le, le film hydrolipidique qu'il y a à la surface de l'ongle pour pouvoir finalement le retirer à l'eau chaude. Une fois que ce film est retiré, qu'on a enlevé la protection un peu grasse qu'il y a sur l'ongle naturel, en fait, on ne pourra plus euh, faire cette procédure. Il faudra donc utiliser la lime ou alors attendre que nos ongles naturels repoussent bien. Il y a une autre technique qui, euh, donc qui consiste à bien limer avec ça, mais dès que vous mettez plus de deux couches euh, de, de ce vernis en fait, il va être plus compliqué à retirer. Donc si vous voulez vraiment une application qui s'enlève facilement, rapidement, euh, faites que deux couches moyennes ou trois couches fines, vous pourrez l'enlever sur ongle naturel en pelliculable, en peel off. Donc une fois que vous avez trempé les mains dans l'eau chaude ou autrement, euh, donc il faudra procéder de cette manière. Alors comment tenir la lime Très simplement, entre deux doigts, on a le pouce qui va se placer ici à peu près, on écarte assez. Et euh, donc celui-là, on a tendance à le mettre comme ça. Mais le problème qu'il va y avoir, c'est qu'on va être bloqué. Donc moi, en fait, je le sers comme support, euh, je, je l'utilise comme support donc euh, sur ma table. Et je vais travailler comme ça. Et en fait, je vais venir placer mon ongle de cette manière et je vais venir limer en tournant mon ongle et en tournant la lime. Voilà, je vais faire des petits mouvements et en même temps je tourne mon ongle et je tourne ma lime de cette manière en faisant des petits mouvements. On ne reste surtout jamais au même endroit parce que sinon on va avoir donc l'ongle qui commence à devenir rouge, qui chauffe et là vous attaquez l'ongle. Le but c'est de ne pas attaquer l'ongle. Alors moi dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, celle-là je viens de la refaire il n'y a pas longtemps, ça m'embêterait de l'enlever. Donc je vais vous montrer la procédure sur ma main droite que je comptais refaire. Par contre vu que je suis droitière, je vais utiliser ma main gauche et là du coup ce sera plus compliqué. Mais c'est peut-être bien que je vous montre aussi cette procédure puisque vous aurez vous aussi les de main à enlever. Donc euh, là dans ce cas là la lime je n'arriverai pas à l'utiliser de cette manière là où euh, ce sera très compliqué puisque en fait euh, voilà, je, je n'ai pas la même amplitude au niveau de la main gauche que de la main droite. Donc ce que je vais faire je vais plutôt tenir comme ça bien fermement ma lime et là je vais utiliser ma, ma main droite qui est finalement plus facile à tourner, à manipuler et donc je vais tirer un petit peu sur ma peau et je vais venir délicatement limer et ce que je vais faire c'est que je vais tourner régulièrement mon ongle souvent également je vais m'arrêter pour voir où j'en suis au niveau de l'ongle pour surtout ne pas l'attaquer donc voilà on va le faire tout de suite donc comme vous pouvez le voir je tourne bien mon ongle je vais essayer de pas aller trop vite pour que vous puissiez voir Alors là c'est une lime euh, grain fin. D'habitude quand je fais du gel tout ça, j'utilise une, une lime à grain beaucoup plus épaisse, une lime à grain 80. Là c'est une lime à grain 100. Donc 100 c'est beaucoup plus fin, donc beaucoup moins abrasif qu'une lime 80. Donc si vous faites du gel, cette lime-là, euh, j'ai envie de dire elle sera euh, elle sera n'aura elle pas des grains assez épais. Donc choisissez plutôt une lime 80. Mais pour cette procédure-là, voilà, régulièrement, je regarde où j'en suis. C'est vraiment euh, l'idéal, ce grain-là, pour éviter justement de euh, d'aller trop loin. Donc régulièrement, on regarde où on en est. Là, on voit que j'ai un petit peu avancé, mais je suis pas encore à mon ongle naturel. Hein. Là, il y a encore mes petites paillettes sur le haut. Si vous avez des cuticules très très sensibles, ce que vous pouvez faire, c'est casser les coins en prenant une autre lime et en venant juste, alors je vous montre avec celle-là, hein. C'est pas avec celle-là que vous devrez le faire, mais voilà, vous allez juste repasser comme ça sur les coins pour casser les coins éventuellement. Euh, moi, je trouve que cette, cette lime-là, elle, elle a des grains assez fins, donc il euh, n'y a pas forcément besoin de le faire. Là, on voit que j'arrive à mon ongle naturel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, durant les 12 dernières années, je n'ai fait que du gel. Donc, sur moi, c'est compliqué de vous montrer la procédure de vernis, puisque j'ai les ongles qui ont toujours été limés entre chaque pose. Donc, forcément, ça tient trop bien. <rire> voilà, donc on lime, mais... Comme vous pouvez le voir, voilà, je, je lime vraiment à peine. Hein. Et plus on va arriver proche de l'ongle, et plus on va faire doucement. On va faire quelques petits coups, on s'arrête, on regarde. Une fois que vous maîtrisez cette technique, vous allez voir que ça va très très vite. Là, je mets du temps parce que vraiment, je veux bien vous montrer les gestes que je fais. Euh, mais sinon, voilà, c'est là c'est à vitesse normale. Hein. Donc je le fais comme ça et ça va nettement plus vite. Aussi ce qu'il faut savoir c'est que plus vous allez appuyer fort avec votre lime sur l'ongle et plus ce sera rapide. Si vous tenez finalement la lime à un bout et que vous espérez que juste comme ça, ça marche, vous allez mettre un temps fou. Donc appuyez bien avec votre doigt sur la lime et comme ça en fait vous allez voir que vous allez gagner du temps. Et quand on est proche de l'ongle, vous voyez, hein, je fais 2-3 gestes et j'arrête tout de suite. Je regarde là où j'ai le plus de matière, je passe un peu plus. Voilà, là on est vraiment à la fin. Donc cette lime là je l'utilise aussi donc quand je veux refaire une pose de vernis semi-permanent pour légèrement relimer mon ongle naturel, puisque quand il pousse, il y a nouveau ce film de protection un peu gras à la surface qu'on ne veut pas finalement quand euh, quand on fait du semi-permanent puisqu'on veut vraiment une bonne tenue qui va aller jusqu'à plus de 3 semaines. Donc dans ce cas-là, on va euh, le retirer comme ça. Et là, je me rends compte. J'en ai encore un tout petit peu de ce côté-là. Mais à la limite, ce serait pas trop grave si on remet du vernis dessus. S'il en restera encore un tout petit peu. Là, alors, bon. Hop, je fignole. Et je vais venir prendre mon petit bloc polissoir. Alors, le bloc polissoir va permettre de vraiment bien voir où on en est et d'enlever finalement les petites aspérités qui ont été créées par la lune. Voilà, donc là, euh, j'enlève un petit peu la poussière. Là, ce qu'il faudrait faire, par contre, c'est utiliser du cleaner pour bien enlever toute la poussière. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc ça, c'est le cleaner que vous allez pouvoir utiliser avec des carrés de cellulose. Alors, la particularité des carrés de cellulose, c'est qu'ils ne peluchent pas. C'est-à-dire, c'est pas comme un coton. Il ne va pas se déchirer, il ne peluche pas. Donc, quand on l'utilise... Finalement, on n'a pas de risque d'avoir euh, des petits filaments donc au niveau de l'ongle. Donc, pourquoi est-ce que j'applique le cleaner Tout simplement pour enlever la poussière, mais également pour enlever les corps gras. Et là, on voit que l'ongle est bien mat. Euh, donc, il n'est pas rouge, donc il n'a pas souffert donc, de la procédure. J'ai un tout petit coup voilà, que je me suis fait sur l'ongle. Ça, c'est rien du tout. C'est normal, hein, surtout que moi, j'utilise énormément mes mains toute la journée. Euh, donc, voilà, c'est juste un petit coup, mais c'est rien du tout tout euh, il est un petit peu noir parce que je viens de nettoyer mon, mon poil à granuler mais euh, sinon voilà il est tout à fait sain euh, normal et là en fait on pourrait tout de suite donc euh, bien sûr repousser la cuticule repasser un petit peu sur les contours pour bien euh, faire en sorte que ce soit bien net, mais là on pourrait directement reprendre notre petit vernis et refaire notre pose de semi-permanent. Je vous rappelle que pour le semi-permanent, on va mettre 4 couches moyennes ou alors 5 couches fines si vous préférez faire des couches fines. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas besoin de faire plus que ça, un produit suffit, il faut juste donc bien passer... Le cleaner, voilà, il est là, <rire> le cleaner, il faut donc juste la lime pour bien dépolir et puis bien sûr le bloc pour fignoler. Là comme vous pouvez le voir, euh, la surface est bien lisse mais elle est mate, donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Si vous avez des... Petit bout d'ongle qui, euh, qui ressortent, c'est que vous n'avez pas bien passé le bloc pour l'histoire ou qu'il est trop usé. Donc dans ce cas-là, il faudra en racheter un autre, mais normalement, il vous tiendra euh, pas mal de temps. Il y en a un que j'ai tenu, euh, je crois, presque six mois, donc euh, voilà, ça vous tient longtemps, longtemps. Donc voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo, et je vous dis à très très vite pour la suite des vidéos.